10 choses à ne pas faire pour réussir. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. <rire> On change un petit peu de décor, si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala, je suis consultante en personal branding, j'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. Alors on est sur une vidéo qui est un petit peu atypique, on est dans un lieu qui est un petit peu atypique euh, puisque je, si vous m'avez suivi sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram. J'ai voulu justement changer de décor parce que ben, beaucoup de travail dans cette période, beaucoup de remise en question euh, pour moi, pour mes clients. Donc c'est-à-dire que je les ai accompagnés dans cette transformation et j'ai eu besoin justement de changer. D'où le titre de cette vidéo, eh bien euh, 10 choses à ne pas faire pour réussir. Alors, j'ai mes petites notes, comme d'habitude, je suis hyper intimidée parce que je ne fais jamais mes vidéos en extérieur, je suis très bien dans mon bureau, vous le savez, je suis une geek et je suis très bien dans mon bureau. Alors, euh, je vais pas vous parler de choses classiques, euh, du style, il faut se coucher tôt, il faut faire du sport, ça si vous le savez, c'est des choses que je dis déjà, je vais vous parler de choses que je rencontre en fait avec mes clients donc sûrement peut-être que vous en tant que chef d'entreprise qui essaye de développer son activité en ligne et eh bien vous rencontrez la première chose, la première chose à ne pas faire vraiment si vous souhaitez réussir et eh bien c'est de vous trouver des excuses le nombre des personnes que j'accompagne, que j'ai en rendez-vous découverte qui me disent non mais ça marche pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps, j'ai dû du manque de fils c'est la crise, etc. les excuses c'est vraiment la meilleure façon, la meilleure chose que vous pouvez avoir pour ne pas réussir et pour Vraiment être sûr de ne pas réussir ce que vous allez entreprendre Donc arrêtez de vous dire c'est la faute de Mais parce que voilà à un moment si vous souhaitez réussir Si vous souhaitez dépasser euh, Eh bien il va falloir arrêter de faire ça euh, J'ai choisi aussi le titre que ce soit euh, comment réussir et pas comment avoir du succès Ce sera le cadre de la prochaine vidéo que je vais vous faire euh, Toujours dans cet hôtel mais euh, juste à côté euh, parce que je trouve que réussir c'est réussir c'est en fonction de soi, c'est qu ce qu'on ce qu veut. Euh, la deuxième, le deuxième conseil que je vais vous donner aujourd'hui justement pour euh, 10 choses à ne pas faire pour justement réussir, et eh bien c'est de ne pas se concentrer sur le négatif. Je vais vous raconter une petite phrase que vous connaissez peut-être déjà. Si vous êtes en voiture, si votre voiture glisse et qu'en face de vous, vous avez un arbre et que la route tourne, si vous regardez l'arbre, vous êtes sûr d'avoir l'accident. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, eh c'est de justement regarder où va la route pour pouvoir redresser la voiture. Dans la vie, c'est pareil. Si vous vous focalisez sur le négatif, je peux vous assurer que ben, ça ne va pas fonctionner. Euh, c'est pareil que se trouver des excuses, mais si vous dites ben, voilà, c'est la crise... Euh... Ne focalisez pas sur tout ce qui est négatif, c'est à vous de chercher le positif dans votre vie, c'est à vous de chercher ce qui vous fait du bien. Vous voyez, moi en ce moment j'ai plein de remises en question au niveau de ma société, euh, au niveau de beaucoup de choses. Et eh bien j'ai choisi de partir euh, justement pour changer d'air et c'est aussi ce que je vous conseille de faire. Mais voilà, ne focalisez pas sur le négatif, essayez justement de le transformer en positif. Troisième conseil, de, troisième chose à ne pas faire pour réussir, eh bien euh, avoir peur d'échouer ça vraiment, oui et si ça ne marche pas, et si on ne sait pas et si, et si, et si euh, mon papa a une expression euh, sur ça mais qui est pas très très bien élevée je vous le dirai pendant un live mais pas là euh, d'ailleurs on se retrouve pour tous les lives le mardi à 13h30 donc, ne pas avoir peur d'échouer. L'échec, c'est normal. Se rater quand on fait quelque chose, c'est normal. Il faut juste se dire qu'on va réussir et que c'est juste vous venez d'apprendre une nouvelle façon de ne pas réussir, mais que vous allez réussir. C'est vraiment normal des le nombre de produits que j'ai lancés qui n'ont pas marché contrairement au nombre de produits que j'ai lancés qui ont fonctionné pareil pour mes vidéos, les vidéos que j'ai fait à mes débuts, bah, ils étaient nuls, <rire> très sincèrement mauvais éclairage, mauvais son, mauvais endroit, etc, etc bah, j'ai quand même continué, j'ai quand même persévéré aujourd'hui, bah, j'ai une chaîne youtube qui se développe plutôt bien j'ai une page facebook, etc, etc, etc Quatrième chose à ne pas faire pour réussir, eh bien, euh, c'est chercher la solution de facilité. En général, lorsqu'on va chercher la solution de facilité, on va aller tout simplement espionner ce que font les autres, reproduire exactement ce que font les autres et essayer de, de l'adapter voilà, de à son système. Je me rappelle une fois d'avoir vu un commentaire euh, d'une personne qui était cliente de Sonia Pereira euh, et en fait, elle avait reçu un message d'une autre personne qui avait juste recopié le message de Sonia Pereira Et qui en fait euh, avait oublié de signer Sonia Pereira Et en fait dans le message il y avait marqué Sonia Pereira Qui n'était pas du tout envoyé par Sonia Pereira Donc ne cherchez pas la solution de facilité cherchez Regardez ce qui se fait ailleurs C'est hyper important de faire du sourcing Mais il faut vraiment que ça vous corresponde Que ce soit en rapport avec ce que vous faites Voilà euh, On continue Cinquième chose à ne pas faire si vous souhaitez réussir, euh, c'est d'essayer de se battre euh, dans la vie. En fait, voilà, vous êtes, oui, je me bats pour réussir, je veux y arriver, je vais me battre. Non, dans la vie, vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui vous prend la place, vous dire, mais non, mais c'est ma place, je vais me battre avec lui, je vais sortir de ma voiture, etc absolument pas. Ce qu'il faut, c'est que s'il y a quelque chose qui est difficile, n'entrez pas en conflit avec. Déjà, un, parce que ça va vous bouffer votre énergie, très sincèrement. Et deux, parce que on n'est pas en combat. On est sur un parcours de passion. Si vous suivez ma chaîne, c'est que vous souhaitez développer votre passion en ligne. Et une passion, c'est pas un combat. Une passion, c'est agréable. C'est quelque chose que vous allez vivre. Donc, ne cherchez pas à vous battre pour réussir. Si vous voyez que c'est trop difficile, faites une pause, comme je le fais aujourd'hui dans ce magnifique hôtel, avec ce, ce cristal, ce chandelier en cristal que je vous montre ici qui en fait est juste au-dessus de moi voilà, prenez, prenez vraiment le temps de ne vous battez pas prenez du temps pour vous ça doit être un plaisir de réussir l'échec est une forme d'apprentissage donc ne vous dites pas je vais me battre pour réussir je vais y arriver, ça ne sert à rien et ça ne marchera pas, ça va juste vous épuiser allez, euh, sixième chose à ne pas faire pour réussir et eh bien c'est d'être Égoïste. être égoïste dans le sens où de ne pas être dans la gratitude. Je pourrais aussi vous dire ça comme ça. C'est hyper important d'être dans la bienveillance et d'être dans la gratitude. Euh, moi, je sais que je fais des lives comme aujourd'hui. Là, je fais des vidéos, je fais des lives toutes les semaines. Je réponds euh, à tous mes clients et lorsque je fais des coachings de groupe pour euh, ma formation Facebook euh, énergie en Facebook ou pour ma grosse formation, votre marque c'est vous. Je reste tant qu'il y a des questions. Et même des fois, ça m'est arrivé deux trois fois où en fait, mes apprenants ils n'avaient pas de questions. Et on avait fait que 45 minutes Et puis je leur dis mais, euh, mais posez moi des questions S'il vous plaît allez-y qu'on soit un peu dans l'interaction euh, Voilà Donc ne soyez pas ingrats Ne soyez pas égoïste euh, Donnez, partagez Soyez à l'écoute des autres euh, Ça coûte rien Il euh, y a un film que j'aime beaucoup D'ailleurs j'essaie je, de me rappeler de titre mais je ne me rappelle pas euh, Où justement c'est un petit garçon qui va aider trois personnes De manière significative euh, Un jour Quelque chose comme ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous, vous rappelez du titre parce que j'ai d'ailleurs parlé à mon ami comme quoi je voulais qu'on aille qu'il le voit parce qu'il ne le connaît pas et en fait c'est un petit garçon qui, qui va de faire trois actions difficiles pour aider trois personnes et en fait à chaque fois il y a aux personnes qui l'aident et eh bien c'est à vous aussi d'aider trois personnes et à la fin je vous raconte pas la fin du film si vous l'avez pas vu euh, c'est juste waouh wow, quoi <rire> donc ne soyez pas égoïste. soyez dans la gratitude et la bienveillance constamment. Là, une des choses qui m'a beaucoup surpris lorsque je suis arrivée dans cet hôtel, c'est la bienveillance de cet hôtel. On a été vraiment, vraiment très, très bien accueillis. Les personnes étaient adorables. Et c'est une chose qui nous donne envie de recommencer. Alors, euh, on continue, septième chose à ne pas faire pour réussir, euh, c'est se concentrer sur ses besoins. Euh, effectivement, je sais, vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de payer telle ou telle prestation, vous avez besoin d'avoir plus ou moins de formation, euh, ne soyez pas concentré sur vos besoins. Euh, les besoins, c'est normal, ça fait partie de la base de la pyramide de Maslow et vous le savez, j'adore cette pyramide. Mais... Soyez, faites une. Moi c'est ce que je fais, je fais une liste. Voilà. pour réussir j'ai besoin de faire ça, ça, ça, ça, ça. D'ailleurs, si vous avez déjà vu ma pyramide de la réussite, euh, là, voilà, vous savez que réussir, c'est une suite, suite d'actions simple. Euh, voilà, soyez vraiment concentré sur les tâches que vous avez à faire et pas forcément concentré sur vos besoins. Je sais. Ça peut paraître difficile J'ai beaucoup de clientes euh, lorsqu'elles me rencontrent Qui me disent bah voilà, ça fait euh, quelques années Que j'essaie de développer mon activité Donc je viens de reprendre un travail de salarié Et ça mais je sais que c'est vital Je sais qu'à un moment on en a besoin Mais il faut quand même continuer derrière à se battre pour son rêve Voilà Ensuite euh, euh, On va attendre que le petit plateau passe Et je vois du direct En enfin, tout cas, l'enregistrement en direct Parce que ça aussi c'est quelque chose que je vous conseille C'est de faire des vidéos en one shot euh, Elle peut passer hein <rire> non, non. Si si on peut passer ça me dérange pas. <rire> euh, j'ai des gens qui ne veulent pas que les dames passe mais à la droite passe. Si si. <rire> Alors ensuite euh, j'ai mon ami qui est en train de filmer, va veux faire un panoramique. Euh, tu as fait une vidéo où on voit tout comme ça je pourrais la rajouter alors on continue on était à euh, huitième chose à ne pas faire pour réussir euh, c'est continuer à ah oui, continuer à se former sans euh, passer à l'action, implémenter. Je, le nombre de personnes qui ont suivi déjà ma formation et qui ensuite me disent ouais, bah, ils, ah, Exemple typique euh, J'ai une dame qui a pris ma formation Facebook et qui me dit euh, Excusez-moi encore un instant, chérie dans l'autre sens la vidéo <rire> Donc euh, Prenez une formation Suivez toutes les étapes une par une. Vous faites la première étape, vous implémentez. La deuxième étape, vous implémentez. La troisième étape, vous implémentez. J'allais justement vous raconter l'histoire de cette cliente qui a suivi ma formation Énergiste en Facebook. C'est une formation qui est en quatre modules. Et la première, on installe son, on réfléchit à ce qu'on va faire. La deuxième, on prépare euh, sa page Facebook. La troisième, on crée le contenu. La quatrième, on passe à la publicité. D'accord? Cette personne, en fait, elle a pris la formation pour aller directement à la publicité. Et lors des coachings de groupe, elle me dit, mais mais ça ne marche pas ici, j'ai pas de contact, je dis mais c'est normal, parce qu'elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas suivi les autres modules, c'est normal, parce qu'en fait, les gens voient ta pub, mais quand ils arrivent sur ta page, ils voient une page qui est disparate, qui n'est pas professionnelle. Donc ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc quand vous prenez une formation, avant de dire que ça ne fonctionne pas, que ce soit la mienne ou une autre, Prenez l'étape 1, implémenter. Prenez l'étape 2, implémenter. Ça aussi. Et ne vous trouvez pas des excuses en disant « Cette formation est nulle » si vous n'avez pas appliqué chacune de ces étapes. Neuvième chose à ne pas faire pour réussir, eh bien, ne pas avoir de but et d'objectifs. Je vous parlais tout à l'heure du fait que je n'avais pas euh, titré cette vidéo en disant euh, en parlant de succès, parce que le succès, justement, c'est... Euh, tout le monde n'a pas la même définition du succès. Il y a des personnes qui vont gagner 1 500 euros, qui vont dire ouais mais j'ai réussi, j'ai une entreprise qui me fait vivre. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir plus de 10 000 euros. Moi par exemple, j'ai des locaux sur Béziers actuellement, j'ai des salariés, euh, j'ai des freelances qui travaillent avec moi. Et eh bien avec 1 500 euros, je peux vous assurer pour moi c'est pas une réussite parce que sinon je paye pas tout le monde. <rire> Sans compter que l'Ursaf et les impôts sont juste derrière. Donc voilà, il faut vraiment vraiment mettre ça comme il faut. Donc fixez-vous des objectifs, des objectifs, vous le savez, smart, atteignable, avec une Date, etc etc même s'il y a des gens qui vous disent oui il faut pas mettre de date moi je mets systématiquement une date sur chacune de mes vidéos euh, ensuite la dernière chose à ne pas faire et ça vraiment vraiment prenez le en, en prenez le de façon vraiment pure parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais je sais mais ici c'est pas facile dix euh, choses à ne pas faire pour réussir euh, c'est ne pas abandonner des fois c'est dur des fois c'est long, des fois c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des essais, il y a des choses qu'on va faire qui ne vont pas fonctionner. C'est normal Le succès est une suite d'actions simples et dans ces actions, il y a quelques échecs pour justement ajuster son activité. Voilà les 10 choses que je vous invite à ne pas faire pour réussir, Donc, notamment dans le développement de votre activité professionnelle sur internet, mais pas que, ça peut fonctionner aussi dans votre vie de couple, également dans une entreprise tout à fait classique. Voilà c'était tout. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Si vous souhaitez, euh, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.